Mais t'es sérieux toi wesh Vas-y bah, si, ça te fait pas ce que tu fais, t'es vraiment un enculé toi en fait hein Et Hugo tombé ensemble sur le grand bâtiment principal d'observatory. Là en gros juste on va s'entraîner à laver tout le monde. Ah soldat en approche. Y'a pas d'armes sur le top Il y a des armes sur moi. Oh non. non, non, non. Allez, je te Eh, prison, oh, prison! Oh, pour ramasser des balles. C'est bon. Ah, tu la Pren... Va... Va la prendre l'arrière. Donne-la à l'arrière, ES. Non, bah non. Inquiète. Là. non. Là, là, là. Donné... Ils sont sur Je ah, suis tombé par un autre mec à ma gauche. Là, un autre, je coupe ping, life ping, life ping. Yellow, yellow, yellow, yellow SK. Y'a un mec derrière, au shop, au shop, au shop, shop, shop. J'ai failli cheater mais... Ouais, je rentre vers toi. Ou euh, où, où je, je reste dans l'angle Je reste dans l'angle, c'était mieux. Je vais dans le bateau. Mis la sur le toit, sur le toit, sur le toit, 150. Un peu. Bien joué ah, J'ai pas l'arme pour le fight Oh mais j'ai un snipe Il est toujours sur le toit hein. mmh. Bien joué ça Il il content de ton argent Y'a un rat Alors, à votre gauche, devant vous, dans le souterrain Ok, souterrain Les cracks Coucou bah, C'est passé où Je le sens pas Écrit, euh, oh. au lieu de training, low 2 T'as des balles SMG pour moi ou pas et Chris Ouais, s'il te plaît. Euh... 3, 3 versus 4. Hello. Juste 3v4. 3vs4 okay. en majuscule. Les Un en haut Ou un PV, un PV, je pense plutôt. J'ai rien touché, ES. Je croyais que c'était un allié. Ça rentre, ça rentre dans le bat. Il monte. Je suis mort. Il y en euh, a rien parce qu'il est en train de rien. Ah ouais. de il est en hein. train si de rien. Tu sais, même s'il montait, ES, souviens-toi de ça. T'es ma priorité, gros. Ma princesse. Je sens. C'est des bots ou c'est des gens entre équipe, euh... entre équipe, entre équipe, je crois. Sud-ouest, mais il y avait des de l'arrière, prends ton temps Il te pêche à droite, il y a un mec qui te pêche à droite. Je suis complètement ah, là, là, là. safe, ne, prenez, ne vous stressez pas pour moi. Là, là. Encore, encore à droite. Au muret, au muret là où je suis. Ouais, Elle a la plus de vie l'aria. Non, non, j'ai plus de balles. J'y vais au point. J'arrive chaud. Je prends des balles et j'arrive. Vas-y. Vas-y, réage, quoi. Il y a de l'appui encore Tout droit en haut Oui. Tout le monde est placé. C'est de les mecs. J'en ai mis deux par terre. Il s'enfuit. Il s'enfuit. Tout droit, tout droit, sud. Il va nulle part. Yo en bas En bas Très lourd Très lourd 1HP 1HP La Ftac Aircon, il y a un monde où elle fait très très mal hein. Merde. Ça c'est de la DMR J'ai hein. gauche. plan. <rire> Je sais pas si euh... Je gère Alors là on t'a fait une descente frérot J'ai cru c'était les flics <rire> Je vois personne Prends, Tu vais un drone ouais. Ils, sont, ouais ils sont sur le shop. sur le shop. sur le shop. Ok Un ou, un ou est deux tombeaux bon. Et, et s tu ralentis pas Juste à droite, contact sud. Okay. Sud. L'autre s'est sorti par l'extérieur. Il se barre derrière le camion. Sur moi, sur moi, sur mon corps, sur mon corps. Oh mon dieu, Ils ont pris. Ouais, il, faut, il faut que tu te tiennes hein. oh. voilà. J'ai tout vu. J'ai tout vu. Ouais, j'ai tout vu, vraiment. Euh, J'étais là, ok, ok. Désolé, vous êtes plus que deux du coup là. Déjà, je suis rentré avec la voiture. Je suis descendu, j'ai dit C'était rigolo ça. C'est marrant ça de faire le sauvage avec la voiture. Hein. Je vais chercher la prime. Euh, en attendant. Putain, Il, a un tarif, hein. Il a un HP. Mon mate ne fait rien. Oh non! Oui! Mec, il a tiré une balle dans l'IEF, gros! Une balle! Je peux vous aider, Wes Ouais. J'ai mis une frappe sur le bâtiment où t'avais dans le mec, mais euh. Ouais. Mais t'es sérieux, toi, wesh! Vas-y, bah, si ça te fait pas ce que tu fais! T'es vraiment un enculé, toi, en fait! Il hein est. T'es vraiment un enculé de faire ça ou quoi? Oh, je suis tombé dessus à la crosse, gros. J'ai pas le kill. Il doit être caché, hein. 200% ouais. il est caché dans ce bâtiment. Il y en a un autre, ouais. Le ouais, mec il est passé le Il est il est, il est nice, caché. Ok, nice. Bon. Je suis là, je suis là, quasiment crack. T'as eu wipe ou pas Ouais, on avait eu wipe sur l'autre. Ouais, ça revient. On est en face du bâtiment bleu. Dans le bas de bleu. Oh la vrille. Étage. C'est là. C'est moi. suis avec toi. Il est monté sur le trône. J'me fais C'est sûr que j'allais tasser. Ça vient de réanimer, ça vient de réanimer. Go on y va, on y va. C'est tombé. T'as raison. Mais moi je suis lourd sérieux. Je vais claquer un drone l'arrière, ok Voilà, tu sais ce qu'il y a autour de nous. On peut pas prendre quoi, non, on va à pied Oh ils sont en haut Oh on veut on quoi de l'arrière ah ouais, la Damien là, là, là, là, on peut les défoncer. Là. Non je suis pas là, t'es toute seule, t'es en 1 contre 4. Ah, 1 contre 3. Le drone plus de carburant. Retour à la base. Je te mets des grenades en soutien, tu peux avancer. Aucune idée d'où il est. Bon, rien. C'est trois non Vous en avez tué un euh, J'en ai, ai tué un moi à l'arrière Excuse-moi C'est où J'ai sauté Vas-y j'arrive Il y a pas de dégâts de chute, quand, enfin il y en a un peu Mais genre de, euh, par exemple je suis tombé de cette falaise euh... ouais, 14 mètres ou un truc comme ça Ouais vas-y alors si, si on doit les, si les attendre c'était hein. de, de, de là. Je crois qu'il y en avait un hein. plus deux. Deux hors trois là. Je vais essayer d'acheter un drone. Ah non, c'est toi, putain. Tu la knock Non, non. C'était toi, c'était toi, je voyais pas ton nom. Tu es dans le bas, ton mec C'est régalez-vous. Nice. Euh. Ils sont genre là. Ça donne envie de lancer de l'aquature tout ça J'ai des smokes si vous, voulez, si vous avez du mal à progresser oui. Tenez l'équipe, je vous ai mis une smog Merci Reconnaissance ennemie en cours À A de... une vision mmh vas j'ai fait une autre il smack sauté, Il a sauté, il a sauté, il a sauté Je suis parti à droite hein. Mais vraiment, oui. Un tombé, je, je, je retombe. Vas-y, je suis avec toi, toi. Vas-y, je balance deux grenades pour aider Dans le mat là Je suis avec toi Il est low, il est low je dents, Sur toi, c'est le back L'arrière, 1 HP en bas toi ça me prend l'échelle Oui, mais... Mort Il, il m'a tombé J'ai besoin de vous Putain moi, je... Il est dans... Je là. <rire> Pourtant, que fait la ligne un Ouais, non, mais c'est moi, c'est moi. Ouais, merci, je je lui ai, ai mis une smoke dessus. Y'a plus personne, ici si. Il y a plein de ouais, pas les détails, non la... ouais. le seul truc de Réa il est observatoire, t'as pas besoin de rester avec ESK. Déjà il va rien te partager. Sur le shop sur le shop sur moi Euh conteneur rouge. À droite l'arrière Sur moi aussi derrière toi, entre nous deux. a un mec sur le shop est qui même. est dans. Ouais ouais sur. T'as 20 secondes pour aller Réa, t'as le temps. C'est pas la bonne euh, taftaka. Non! Ils sont derrière le truc. Cover, est cover OS. Ouais. Ouais, bien joué. Fais à la gauche aussi, je pense. Au sur moi, c'est pas ça, ouais, non. Merci. Fais snap de loin ah, j'ai pas le temps de l'autre, j'ai peut-être que Oh, un coup coup coup coup coup coup coup. Coup. je tu veux, il un stack qui est très chaud. Je me suis mis au verre chaud, SK. Ah, ouais, ouais. Je colle euh... quoi, Fais une boîte de mine, SK, apparemment. Non, j'ai une boîte de black Oh, les menteurs. Bon, oh, les voilà coups, comment on, bon on bien calme 3 snipers avec un Glock. Non, oh, t'a mis la tête. Non, viens, viens, viens. C'est pas Il est joué. Il hein. dans le bas Je vais descendre de Attends, là. Je te réanime. Ah, c'est les français. Ouais. Ah, c'est les français. Je crois qu'ils vont nous pêche. T'as une plaque pour moi A gauche, Ici. à gauche. Ouais, allez, il va aller mon Non, il va aller mon Moi, je vais les jouer. Il va les jouer. Il a dit Ah, va moi. Un d'or Un d'or Un d'or Un d'or Un d'or Un d'or Un d'or Un d'or Un d'or Un d alors, on va les jouer On va les jouer On va les jouer On va les jouer On va les jouer On va les jouer Ils arrivent. Ils arrivent. Ils arrivent. Oh, il est là. Il est là. Oh mais je... Il y a beaucoup oh. en... <rire> en... un... perdu dans les concentré. bats Sérieux ah, c'est Il euh, y a vachement de connaissances à avoir ces polyvatiques. J'ai 20 et j'ai les 30. Bah, on te le... Moi je t'inquiète, te... ça roule. On est 3v1v1. Donc, euh, donc jamais pour jamais être sûr qu'il meurt pas du gaz, on va te les pinguer. Ouais. Voilà. Allez, apprécie oh oh pour oh toi oh ES. Oh oh oh oh oh oh ouais. ouais. Il en reste plus qu'un. Mais il est là ES Mais il est là Ouais, ouais. Mais va te régaler gros. Bah ouais. Bah il va sortir là, c'est dit. qu'il arrive. Je peux faire un 3-6 noscope non Je sais que tu vas voir le crack et que ça va prendre le kill. Non, mais 3-6 noscopes, genre si ça va dans la tête. Euh, voilà. GG ça. Magnifique. Bien joué. Allez gros, let's go ça. On s'est bien régalé. C'était une belle partie. Et Bûcheur de carottes, ici Big Boss, fais péter un petit café s'il te plaît. Et ramène une petite Red Bull. Roger that. 30, 30 kills, 8700 dégâts, j'ai 6000 avec 18 Daria. c'est pas, bon. pas mal, c'est même très bien, c'est de la trio, imagine on a un quatrième en plus Mais on aura, on aura Alexis, voilà il a pas joué, je sais pas s'il aura ses armes de monter. Ouais c'est ça, moi j'ai pensé aussi à ses armes surtout Il faudra, tout dépend, tout dépend. s'il a le temps de monter ses armes, ce sera un élément en plus positif, s'il a pas le temps et tout ça, <rire> pas ouf <rire>